Je me trouve avec Seb à Blaye, à côté de Bordeaux. On est à quoi, à 10 km de Bordeaux Un peu plus, à 30 km je dirais. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à voir à Blaye, à part une centrale nucléaire qui a failli péter il y a 10 ans Alors bon, il y, a, il y a une citadelle, donc okay. plus, plus intéressante à visiter, euh, Voilà, une citadelle un petit peu ancienne. Ok, et puis il y a surtout des vignes, comme on peut voir. Et beaucoup de, beaucoup de vignoles, voilà, les Côtes de Bourg, Côtes de Blaye, qui sont, qui sont assez connues. Et le vin et la blockchain, croyez-moi, ça va bien matcher pour vérifier que votre bouteille, elle n'a pas fait trois fois le tour du monde, elle n'a pas été stockée dans une cave avec des températures absolument affreuses. Je pense que les, les cavistes bordelais vont découvrir que, voilà, le, le Saint-Emilion et Château margot avoir toutes les infos dans la vie de la bouteille, ça va assez vite les intéresser bref on n'est pas là pour ça nous on s'est connu euh, fou, il y a quelques années euh, on a fait presque ouais. nos études ensemble hein, parce que pour ceux qui pensent que, que j'ai 20 ans quand ils me voient avec un t-shirt sur paris c'est pas trop le cas on commence un peu à roulé notre boss tous les deux euh, tu es dans l'entrepreneuriat depuis maintenant un petit moment tu as fait des études de développeur informatique, hein, un bps c'est là dessus qu'on s'est connu tout à fait ouais. il y a quoi 10 ans facile euh, 15 ans une bonne dizaine d'années ouais 10-12 ans je pense ouais, ouais. Mm. Et donc tu as fait euh, la formation blockchain de chez Alira, alors pas en présentiel, t'es pas allé sur Paris. Ouais exactement, alors je suis, je suis en train de la faire en fait, je suis en train de me former en effet sur la, sur la, formation, la formation en ligne. Donc bah, je, la suis, euh, je la suis à mon, à mon rythme puisque je fais tourner ma société euh, à côté. Euh, mais du coup voilà, je me suis en effet intéressé euh, à, cette, à cette formation pour pouvoir mettre un, un pied. Euh, alors je suis crypto addict, donc euh, je m'intéresse déjà depuis un peu plus d'un an là, à la crypto et à tous les domaines, minage, trading, etc de la crypto et en tant que, que geek on va dire un petit peu et, et développeur bah naturellement j'ai euh, eu envie de m'intéresser plus particulièrement bah, au développement dans, dans les blockchains et donc bah, du coup bah, j'ai découvert l'école en effet euh, à l'IRA et donc du coup je me suis inscrit à la formation en ligne et je suis en train de la suivre. Okay. T'avais quoi comme background on va dire euh, développeur Tu connais des, déjà plusieurs langages de programmation, tu étais spécialisé dans l'Admin 6 ou dans le, avais, euh, dans, le, dans le développement web. Alors aujourd'hui du coup bah, j'ai des.. j'ai profil un petit peu, je suis un petit peu à tout, un, euh, un petit peu polyvalent, donc je fais un peu d'admin 6 puisque j'héberge les, les sites que je, que je crée, donc c'est des prestations que je, que je propose aussi. Mais mon cœur de métier c'est vraiment le développement spécifique de logiciels de, de gestion et euh, je développe principalement aujourd'hui en, en PHP. D'accord. Donc toi tu avais une formation vraiment développeur PHP et donc je ne sais pas dans si lira ce que ça t'a apporté, si vous avez fait euh, voilà, typiquement le langage qu'on entend le plus. Pour travailler avec Ethereum c'est le Solidity. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on vous apporte en allira en si peu de temps ou c'est quelque chose qu'on vous guide là-dessus. Euh, oui oui il y a tout à fait, il y, y, a, y a plein de modules, c'est quand même une formation qui est, qui est très complexe. Euh, on commence du coup un petit peu sur, euh, sur l'initiation euh, euh, à, à la blockchain, aux fondamentaux et euh, on commence à travailler en Python. Okay. Euh, et après on passe du coup sur en effet, entre autres sur le Solidity avec Ethereum. Okay. Toi, tu penses qu'une formation comme ça, ça peut s'effectuer en quoi En 6 mois, en 8 mois On peut avoir un premier, un premier package où on est déjà compétent, on va dire, un petit peu dans le développement informatique. Euh, et on peut rajouter comme ça en quelques mois euh, la couche euh, développeur blockchain pour aller s'immiscer dans le marché du travail rapidement avec euh, ben, les, les débouchés de la blockchain qui vont euh, exploser. On voit toutes les grandes écoles, hein, on le voit à Paris euh, on était, en, on était dans, avec des formations en MBA là sur Paris où même les écoles de commerce commencent à s'intéresser à la blockchain mais vous allez en avoir même dans les écoles politiques, dans les masters économie, finance, technique, et choses comme ça on voit que les formations blockchain et les cursus blockchain vont popper absolument partout pas seulement sur Paris et heureusement, euh, allez-y la province, euh, mais on voit qu'il y, euh, y aura des débouchés dans la formation et il y aura des débouchés dans l'emploi et c'est un vrai problème en France. Ouais. Trouver un emploi quand on est jeune diplômé, si vous voulez un petit peu de débouchés, je pense que la blockchain peut être euh, intéressante pour vous et en tout cas une filière à étudier. En effet, ouais, je pense que bah, entre autres, j'ai un, un contact qui, euh, qui est un patronné, euh, qui bosse beaucoup avec PrestaShop et je sais qu'ils ont un projet euh, blockchain euh, sur Solidity en ce moment, qu'ils ont un petit peu de mal à, à arriver au but qu'ils atteignent parce qu'ils manquent justement d'experts de, bah, et de, de personnes qui ont des compétences là-dessus. Donc ils apprennent un petit peu sur le tas et ils galèrent un petit peu. Donc je pense que entre autres chez eux, je pense qu'il y a peut-être des choses à faire et dans plein d'autres euh, entreprises. Euh, tu, me parlais, tu me posais la question du coup de la, du, de la durée de la, de la formation. Euh, alors du coup bah, ils, euh, eux ils parlent de 10 semaines, euh, je pense qu'en effet il faut compter facilement ça euh, pour avoir vu un peu les, les personnes qui font ça à plein temps, qui sont au chômage et qui font ça à plein temps, euh, ils, et au bout de 10 semaines ils arrivent à la fin de la formation Donc, okay. euh, voilà. et il faut être euh, un petit peu avancé en développement déjà, c'est une formation quand même assez... Euh, euh pour, pour des gens avancer. Il faut déjà avoir des notions de développement. Quoi. Il faut savoir peut okay, développer sur d'autres langages. pas forcément du coup, sur la On est d'accord qu'en qu quelqu'un qui serait au niveau du bac, parce qu'on me pose la question sur YouTube, on me l'a posé en dessous de ma, la petite conférence là que j'ai fait en, en école de com', euh, euh, qu'est-ce que, voilà, moi j'arrive au niveau du bac, qu'est-ce qu'il faut faire comme étude euh, pour aller travailler dans la, dans la blockchain, dans la crypto Est-ce que là je me lance dans une filière courte, IUT, BTS, des choses comme ça un bac plus 2 Est-ce que je me lance sur un master pour après aller me faire une spécification blockchain Ou est-ce que je peux faire en autodidacte du open classroom, de la certification, de la formation C'est pas parce qu'on se forme sur le net de chez soi avec YouTube, avec des formations vidéo, que ça peut pas être certifiant et que ça peut pas être payant et que tout est gratuit. Hein. Il y a des gens qui sont choqués de payer de la formation payante. Je pense que toi et moi, on en paye de la payante oui, partout, hein. sans faire du présentiel avec de la formation hybride, distance et choses comme ça. Euh, voilà, est-ce que tu conseilles d'aller dans une filière courte, d'aller se faire, un, je sais pas, un BTS informatique ou un, un master d'informatique ou une licence générale d'info pour après se spécifier sur blockchain ou se lancer un petit peu dans tout d'un coup quoi alors bah, d'après mon expérience, moi je pense qu'il faut. Euh, qu en fait on apprend plus de choses par, par nous-mêmes donc euh, je ne suis pas quelqu'un qui va euh, qui conseillerait de rester forcément très longtemps à l'école après au-delà c'est quand même toujours bien d'avoir, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie et d'avoir un peu de sécurité donc j'ai plutôt conseillé une formation en Bac plus 3 puisque c'est ce qui marche au niveau de l'Europe parce qu'en France, bah, si on veut aller autre part qu'en France, Bac plus 2 il ne sert à rien ouais. donc euh, faire, voilà, faire, une, euh, faire une formation Bac plus 3, donc là typiquement en tant que, en tant que développeur, un IUT par exemple euh, et, et après, aller se compléter à côté de, de cette formation-là euh, sur des sites comme le Play Classroom, c'est un très, très bon site. Euh, puisque du coup, à l'école, on ne pratique pas, hein, donc il faut pratiquer à côté. Euh, ouais, et, cla euh, et après, cla clairement, je pense que euh, tu, tu seras d'accord avec moi, l'informatique, parce que nous, on en, moi, j'en ai rencontré en BTS, en filière courte. Euh, les gens qui font de l'informatique ou euh, à 17h, c'est la fin des cours, vous rentrez chez vous, vous ne faites pas d'informatique. Ne venez pas, merci. Euh, <rire> voilà, c'est pas vous. En fait, l'informatique, c'est pas un métier. Euh, c'est une passion, c'est un art de vivre. Voilà, c'est un outil. Vous n'allez pas faire informaticien généraliste. Vous voyez, c'est un petit peu comme la médecine, sauf que l'informaticien généraliste, il n'existe pas ou il est très mauvais. Euh, derrière il va falloir vraiment une, une spécification derrière l'informatique il y a autant de spécialités que la médecine euh, je pense que voilà le vous confondez pas le gynécologue et le dentiste après vous faites ce que vous voulez <rire> euh, pour votre bridge ou votre frottis mais euh, voilà l'informatique c'est vraiment vaste comme sujet il y a énormément de spécialités vous pouvez aller vers de l'administration réseau et système, vers le développement il y a une petite guerre d'ailleurs entre les deux hein, qu'on a connu nous oui, hein, en genre. formation dès la deuxième année on vous sépare les, les réseaux et les développeurs euh, avec la petite guerre du niveau PSGOM, tu as su dès le Bac plus 2, Bac plus 3 que tu, tu finirais entrepreneur et que tu ne serais pas salarié dans une boîte lundi, vendredi dans un bureau bah Alors non, clairement pas parce que du coup moi dans mes, dans mes relations, dans ma famille, il n'y a, y a pas d'entrepreneur, il n'y a que des gens qui sont dans, dans le train dans le quotidien, qui ont, qui ont un CDI et euh, ce profil dans d'entrepreneuriat. Euh, donc moi bah, j'ai suivi enfin, un peu comme tout le monde, hein, j euh, au début j'ai euh, cherché un boulot, un CDI, euh, mais euh, je, le vivais, euh, je le vivais assez mal d'être forcé en fait à faire à, à, à travailler selon des, selon des choix qui n'étaient pas les miens. Tu changer puis, ton temps contre de l'argent quoi. Voilà il y a, y a ça, mais surtout le premier truc qui m'a gêné, c'est vraiment euh, bah, le patron fait des, fait des choix, je suis forcément d'accord avec lui. Euh, je pense pour, vrai, ça, que pour certains que c'est des conneries. Et euh, bah, il faut quand même le faire. C'est lui le patron. Voilà, il faut quand même le faire parce que c'est comme ça. Et, et alors, pas tous les patrons, mais euh, c'est forcément évident de trouver des, des personnes qui sont ouvertes à discuter et qui vont pas. Euh, euh, voilà, qui ne vont, vont pas forcer les, les choses, même si ce n'est pas forcément des, des bons choix. Après, je dis pas forcément que j'ai raison. Mais, euh, mais au moins, euh, en faisant ses propres erreurs, c'est comme ça qu'on apprend aussi plus vite. Donc, euh, donc j'encourage à aller faire l'entrepreneuriat parce que pour progresser, il n'y a, a pas de meilleure solution au final, les meilleures méthodes, je suis complètement d'accord. Je, je reviendrai, moi, sur le, le, le Bac plus 3, euh, sur mon, mon, mon petit parcours scolaire. Euh, même en Bac plus 3, je ne sais pas si c'est encore possible, mais en France, on, on a adoré les filières courtes de Bac plus 2, que ça, donc les donc et les BTS qui, je suppose, existent encore, ouais. même si on change le nom à trois lettres <rire> et que c'est des ça. trois ans. Hein. Ouais. On est au ministère de l'éducation nationale. Il y a beaucoup de postes qui sont là pour changer les sigles. Et euh, on peut faire en Bac plus 3 déjà une double formation pour avoir vraiment la double compétence. Typiquement, mon Bac plus 2 était informatique, mon Bac plus 3 était commercial. Euh, et quand tu dis que tu as une licence de commerce en Bac plus 3, tout le monde imagine que j'ai fait 3 ans de commerce. Alors que finalement, j'ai fait 1 an de commerce, tu vois. J'ai fait, fait une couche de 1 an de commercial par-dessus 2 ans de couche technique. Et honnêtement, je pense que toi comme moi, si on prend ce qu'on utilise aujourd'hui en informatique ou dans notre business ou dans l'entrepreneuriat par rapport à ce qu'on a appris à l'école. L'école nous a appris une minute par jour de ce qu'on utilise. Oui, peut-être. Enfin, c'est vrai. Oui, peut enfin, vrai que je... enfin, l'école, c'est vraiment pour avoir le papier. Quoi. Après, c'est clair que je n'ai même pas vraiment d'exemple à donner de choses que j'ai appris à l'école qui m'ont vraiment servi ou en tout cas que j'ai pas complété par la suite euh, tout seul. Il ouais, y, y, y a un vrai problème sur le rapport, euh... mais ça, on le sent dès le lycée, dès le collège. Hein. Vous avez des gens qui vont vous dire euh, à quoi ça, ça me servira dans la vie. Euh, voilà, il faudrait faire du... vraiment du, du plus concret. Du plus, euh, voilà, quand on, on sort de l'école ou quand on veut devenir entrepreneur et qu'on prend la masse de papiers, de démarches administratives, euh, de, de gestion de ses finances, de gestion de la TVA, de gestion de la création d'une société, de comment gérer son argent, comment placer son argent, comment épargner son argent, bah, tout ça, on est d'accord, qu'on l'apprend pas à l'école. Clairement, de toute façon, bah, l'école, enfin, euh, je pense aussi toi, c'est aussi un choix. Euh, l'école t'incite pas à être entrepreneur. Euh, tu vas à l'école, les gens vont être plutôt inciter à avoir de vie, travailler en entreprise et. Euh... Et l'entrepreneuriat en France n'est pas vraiment, euh, est, euh, est pas vraiment mis, mis en avant et, et on ne pas à devenir entrepreneur. Quoi, ouais, on ne valorise déjà pas les filières à apprentissage, les, mmh. filières, les filières métiers, les filières techniques. Hein, on n'en donne que. Alors, les bac S, L et compagnie sont en train de disparaître. Euh, mais c'est dommage. Euh, on reste sur des, des filières standards. Euh, va faire un bac S, c'est là que tu auras le plus de débouchés et puis tu pourras faire médecin et ingénieur. On a la problématique de la répartition hommes-femmes, on a la problématique, de la, la problématique de la diversité, on a la problématique de, de, de favoriser, de former des gens uniquement au salariat et de mettre de côté les élèves un petit peu atypiques, un petit peu qui ont cette, cette démarche entrepreneuriale et qui vit et qui montent des business dès le collège, dès le CP, enfin moi dès le CP je faisais du business dans <rire> la cour typiquement, et, on, et ça les profs sont pas formés à aller détecter ces élèves-là et, à, et à, à former à l'intelligence voilà, multiple, il y a une TEDx dessus, allez la voir, euh, pour, les, pour les mettre à l'écart et pour valoriser cette compétence particulière que tous les élèves n'ont pas. Ouais. On ne dit pas, je pense, que tout le monde doit être entrepreneur non, pas, et tout ouais. le monde doit être chef d'entreprise. Euh, par contre, on dit que ceux qui ont la compétence, l'envie ou la, voilà, la, la petite étoile pour le faire et pour se sacrifier euh, parce que c'est très compliqué de devenir entrepreneur, euh, ben, valorisez-les, aidez-les. Euh, mmh. Et puis euh, aidez-nous tout simplement et euh, ne nous crachez pas dessus et quand enfin on a réussi et qu'on a un petit peu d'argent et qu'on est assassiné par, par le système fiscal français mmh. en plus du système administratif, voilà, simplifiez-nous tout ça tout simplement. Mais mmh. c'est clair qu'aujourd'hui, euh, même au niveau de l'éducation entre autres, on t'incite pas à entreprendre, à plutôt te dire, euh, même dans ton entourage aussi, on va plutôt te dire euh, « ah ben euh, non tu prends des risques, fais pas ça, t'es fou euh, ». Et euh, alors plutôt il faudrait encourager, encourager les choses là parce que même encore une fois comme je disais tout à l'heure si on se plante bah, c'est comme ça qu'on apprend ouais. et donc il faut, donc, il faut, il faut, il faut y aller c'est juste faut, les compétences ça s'acquiert ce qu'il faut c'est juste de la motivation et de l'envie c'est vraiment ouais. juste ça et valoriser l'échec, planter sa boîte à 20 ans euh, c'est plutôt bravo t'as créé une boîte à 20 ans euh, c'est pas grave tu réussiras à la deuxième euh, l'essentiel voilà, c'est d'en tirer des conséquences d'en tirer des, des nouvelles mesures euh, d'effectuer un pivot, de, de changer de domaine, de s'entourer mieux euh, voilà mais vous avez plein de choses à apprendre en plantant une boîte tant que vous partez pas avec une ardoise de 500 000 balles à payer toute votre vie Là ok c'est que vous avez vraiment merdé euh, Mais on peut apprendre plein de choses dans le milieu de l'entrepreneuriat Allez faire des meet-up, inscrivez-vous sur Eventbrite, réseauter on en parlait tout à l'heure sur tous les réseaux Vous en avez absolument dans toutes les régions, vous vous plaignez que le soir vous avez rien à faire Et donc vous, vous dormez devant la télé dans le canapé vous regardez Netflix dans toutes les régions, je pense que maintenant dans toutes les, les villes et pas seulement les métropoles, si vous n'avez pas de groupe sur votre thématique, allez sur des thématiques connexes et puis sinon, bah, formez votre propre groupe. Moi, à Orléans, il n'y avait pas de groupe crypto. Bah, je suis allé sur, sur Meetup et puis j'ai créé un groupe crypto et puis on est une centaine dessus et je sais que quand le bitcoin va repartir, on ne va pas être une centaine dessus, tu vois, il y a même les parisiens non. qui vont peut-être descendre, quoi. Bah, rien qu'ici en fait dans le blay alors il n'y a pas de groupe crypto mais des groupes d'entrepreneurs il y, y en a plein pourtant on est, on est à la campagne donc, je fais partie de au moins de deux ou trois groupes euh, vraiment de régionaux donc sans compter les groupes après sur, sur Bordeaux donc c'est clair que des groupes d'entrepreneurs il y en a partout et, euh, et ça permet de former un réseau et c'est euh, vraiment, vraiment super bien enfin, pour évoluer pour l'entreprise je pense que c'est assez, assez indispensable Merci beaucoup Seb. Avec plaisir. Merci pour cette interview et puis on suivra, ben on suivra ton, ton parcours d'entrepreneur, développeur, <rire> euh, blockchain. Euh, bravo d'avoir rajouté ça à ton parcours et puis moi ça me fait plaisir d'avoir des potes qui, euh, qui rejoignent l'aventure dans mon cercle de réseau et de pouvoir leur mettre un éclairage dessus et en faire profiter. Si vous voulez l'embaucher, vous le retrouverez sur Linkedin et sur son site inato. inato.fr Ça marche. Merci beaucoup.